C'est ce qui t'a constitué jusqu'à présent. C'est. Ah, d'accord. Ce que ça me renvoie, c'est la merde que j'ai foutue, donc j'y tiens. Tu tiens à ce que tu as construit, que ce soit positif ou négatif. Et c'est comme si tu. En fait, tu t'es nourri d'un plat pendant des années et des années, et maintenant que ce. Maintenant, tu sais que tu dois passer à autre chose, tu as déjà commencé à goûter de nouveaux plats, mais. Il y a quelque chose qui te rend nostalgique de ton ancien ce qui te nourrissait avant. Euh... Il y a un côté validation voir par l'extérieur qui, qui prouve. Alors je vais je remets la phrase dans, dans le bon sens. Euh, ok, c'est ça. Le fait qu'il y ait une épreuve, ça te, euh, ça te valide que tu es sur le bon chemin. Ça te valide que l'extérieur t'éprouve te, te, comme euh, le mythe du héros qui subit épreuve après épreuve après épreuve et ces épreuves sont la preuve que le héros grandit. Euh... Je veux être la seule à mériter Je veux être la seule à à mériter ouais Comme si la gloire de Dieu Ouais c'est en fait ça c'est La gloire de Dieu doit euh... La gloire de Dieu doit me toucher directement Alors, il y a autre chose. Le côté compétitivité te fait peur. En fait, le, les, je remets aussi dans, dans le bon sens ma phrase. Euh, Ce n'est pas une question de savoir par l'énergie, mais de savoir par la collaboration. Sauf que dans, dans ton système, le collectif fait peur. Le collectif, c'est la compétit compétitivité. Et du coup, je préfère être seul à euh, être seul face aux épreuves plutôt qu'en groupe face à l'échec. Et ouais donc ça, ça, me, rend, ça me rend vraiment dans ton, euh, à ton rapport au groupe, à ton rapport à, à ta place. T'as peur de te faire manger par l'autre. Et euh, t'as encore plus peur de dominer les autres. T'as as réellement une putain d'énergie qui est là. Alors, il y a un truc que je manque en disant tout ça. Euh... Ok, pour le côté euh, chemin de croix, c'est bon. Donc, par contre, le collectif, c'est dans ta structure, visiblement. On va voir ce que c'est. Alors, le collectif me fait peur parce que euh, je n'ai pas assez de moi pour donner à tout le monde. Voilà c'est euh, du don de soi à l'extrême tu, euh, tu es la proie que tu tu es une proie qui se, qui se donne aux pâtures qui se donne en pâture au loup par elle-même c'est comme ça que tu accèdes à ta, à ta pureté c'est comme ça que tu accèdes à ta à ta place sociale tu nentrevois la place sociale quand te sacrifiant et donc, qu'est-ce que ça vient dire pour le groupe J'ai toujours un train de retard. Voilà ce que vibre le groupe. Voilà ce, qui, ce, qui, ce que le groupe vibre par rapport à la question de, de Corinne. Je me vis mal, donc je me cache. Ouais, il y a un côté mal vécu chez nous. Un côté euh, de, de trahison envers soi-même. Parce qu'on ne fait pas les bonnes choses à l'extérieur. Parce que concrètement parlant, ça n'avance pas. Parce que je n'ai pas encore réussi à atteindre l'objectif concret que je m'étais fixé. Et en même temps, je me cache de cet objectif. Je refuse d'avouer au grand jour que j'ai cet objectif. Donc on a un rapport à, à notre désir, à ou plutôt un désir un désir révélé, un désir euh, assumé. Comme si, euh, en tant qu'homme ou femme, on avait peur de, de dire à ses copains, copines qu'on euh, qu avait le béguin pour euh, cet homme ou cette femme. C'est précisément la même chose. Plus on est caché, mieux c'est. Il y a encore autre chose. Visiblement, j'oublie quelque chose. Qu'est-ce que c'est mmh. Je suis satisfait de moi-même, tel que je suis. On se gargarise de qui on est. Il y a une espèce de fierté mal placée. Sur... Tu vois, je suis arrivé jusque-là, ça veut dire que je suis fort, que je suis forte. Que je peux rentrer dans tes bonnes grâces. Et ça, ça repose sur quoi Donc, il vraiment un côté égo mal placé. On a peur de regarder qui on est en face. Dans le fond, voilà l'énergie qui sous-tend ça. Et si je veux être encore plus précis... Euh Okay. Je souhaite ne pas me vivre par l'expérience, mais me vivre par les rêves qui me définissent. Voilà ce que ça dit. On préfère se vivre en rêve de manière virtuelle, de manière imaginaire, de manière mentale, plutôt que d'essayer de s'expérimenter dans l'échec ou la réussite, de manière concrète. Voilà. Merci pour ta question.